suis bien ou quoi Tranquille ou quoi Ouais, ouais, ouais, tranquille. Ouais. Donc là, comme tu peux le constater, premièrement, je te fais une vidéo nocturne dans la nuit. Tu vas me dire, t'es qui T'es Batman Ouais, je sais. <rire> C'est comme ça. Elle Hello, t'as Batmobile J'en ai pas. Voilà, donc commencez pas à vous foutre de ma gueule. Mais là, on va parler plutôt de la Ligue des Champions et du match incroyable qu'il y a eu entre l'Inter de Milan et Liverpool. Franchement, on va pas se mentir, Liverpool était favori. Et qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont confirmé. Tu croyais quoi Tu pensais que là, le champion du Sénégal, Sadio Mané, et Mo Salah, celui qui a perdu la finale, ils allaient se laisser abattre par des petits Italiens de l'Inter de Milan qui n'ont plus rien fait depuis 2010. Moi, je ne sais pas ce que Samuel Eto'o a fait à cette équipe, mais depuis qu'il a quitté l'Inter de Milan, il n'y a plus rien qui va. Oh là là, mais vous là, l'Inter de Milan, il faut garder vos attaquants. Il faut garder vos, vos joueurs. Oh là là là là, ça fait mal. hein. Lukaku, il est parti, il n'y a plus de titres. Eto'o, il est parti, il n'y a plus de titres. Et puis, vous faites des cris de singe dans vos stades. Hein c'est bien fait pour vous. En tout cas, là, moi, en plus, à l'époque, j'étais un grand, grand fan de l'Inter de Milan. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé Vous vous êtes fait fracasser. Fracasser bien comme il faut. Vous avez bien joué, on ne va pas se mentir. Euh, du grand crédit à l'Inter de Milan, parce qu'on ne va pas se mentir, revenir au top du top du niveau euh, Ligue des Champions, c'est pas donné à tout le monde. Et là, ils ont pressionné les Liverpool. Liverpool, ils ont eu chaud. Hein oh là là, les Red Devils, les Diables Rouges. Je sais même pas si c'est eux qu'on appelle Diable Rouge. Tu connais les Anglais, ils aiment bien donner des surnoms de malades. Tu vois, les Anglais, ils sont là, on parle de foot, ils mélangent tout. Diable Rouge, Ange, je sais pas quoi, deux fils, on s'en fout. En tout cas, tout ce qu'on a pu voir, c'est que l'Inter de Milan était complètement dépassé parce qu'ils se sont fait piéger. Ils ont mis la pression pendant une heure, 1 heure 20 et après ils ont dit, « Bon, les mecs, on est fatigués ?» Parce que Liverpool, quand même, en matière de pression, c'est compliqué, tu vois. C'est pas comme du, du une orange ou une clémentine. Tu presses et après il y a du jus qui sort. Tu vois ce que je veux dire Quand tu, tu presses les Sadio Mané et les Mossala, eux, ça les rend encore plus dangereux. C'est ça que t'as pas compris. Là, en plus, ils ont ramené Firmino. Firmino, il marque plus depuis je sais pas combien de temps. C'est contre l'Inter de Milan qui vient, il plante. Oh là là quelle malchance, en tout cas grosse force à tout l'Inter, parce que je n'oublie pas, hein, j'étais quand même un fan de l'Inter, après il y a eu euh, plein de choses qui ont fait que j'ai quitté euh, le navire, mais en tout cas grosse force. Euh, vous êtes éliminés, on va pas se mentir, vous allez vous faire exploser la balle à Anfield c'est mort, avec leurs fans qui chantent pendant une heure et demie. Vous croyez que vous allez pouvoir faire quelque chose, vous les petits Italiens de l'Inter de Milan hein Votre entraîneur c'est le frère de Inzaghi, hein c'est pas le vrai Inzaghi hein Oh là là, il n'y a rien qui va. Changez d'entraîneur, changez de sponsor, changez tout. Eh ouais mon frère. Envoyez tous vos meilleurs joueurs au Paris Saint-Germain et arrêtez de faire les malins là. Fermez le club. Soit c'est l'Inter, soit c'est l'AC Milan. Choisissez Comment ça, il y a l'Inter Là, c'est Milan. Eux tous, là, ils jouent dans le même stade. Vous vous prenez pour qui Vous vous prenez pour le Los Angeles Clippers et, et les Lakers Allez hop, rentrez chez vous.